Bonjour, donc, euh, je suis Christophe Ritzenthaler et effectivement aujourd'hui je vais vous exposer euh, mon énigme mathématique favori. donc qui est le, le problème des 100 prisonniers, ou plus exactement, je l'ai mis un petit peu au goût du jour, et je vais vous parler en fait, du problème des voilà. du problème des 100 poulets, et qui sera illustré par les jolies images hein, de, du film d'animation Chicken Run, que je vous conseille vivement de voir si vous ne l'avez jamais vu. Donc on a 100 poulets qui sont dans un enclos et gardés par deux gardiens très très méchants et qui vont les soumettre à un jeu absolument horrible puisqu'il aura des conséquences funestes, possiblement, pour eux. Donc, quel est ce jeu ben, Je vais vous l'expliquer maintenant. Donc, il y a les poulets, donc il y a 100 poulets, comme je l'ai dit, qui sont dans un premier enclos et qui sont numérotés de 1 à 100. Et ils vont passer successivement dans une deuxième pièce qui contient 100 boîtes. Et sous chacune de ces boîtes, il y a un numéro. Donc, les 100 numéros sont répartis aléatoirement entre, sous chacune de ces boîtes. Et donc, à tour de rôle, ils vont passer dans la pièce d'à côté et ouvrir 50 des boîtes. Et ils vont regarder les numéros qu'il y a en dessous. Donc, par exemple, là, le poulet 1 a ouvert la boîte 3 et a vu le numéro 31. Il referme la boîte et passe, par exemple, à l'avant-dernière boîte. Et là, il trouve le numéro 1. Dans ce cas-là, on dit que le poulet il a gagné. Et il passe dans la troisième pièce. Donc, il n'y a pas de communication entre les, ce poulet-là et les poulets précédents. Alors le jeu, il est vraiment méchant puisque, en fait, les poulets vont survivre seulement si tous trouvent la boîte qui contient leur numéro. Et là, on se dit, effectivement, c'est super méchant. Pourquoi Parce que bon, le premier poulet, il arrive, il a 100 boîtes devant lui, il peut en ouvrir 50. Ben, il a une chance sur deux de réussir. Après, il referme les boîtes et il passe dans la pièce d'à côté. Donc, il n'y a pas d'information. Quand le deuxième poulet va arriver, il a encore 100 boîtes devant lui. Et on a l'impression que lui aussi a une chance sur deux de trouver la bonne boîte. Et donc, on se dit qu'au final, la chance que ces pauvres poulets puissent survivre, c'est un demi à la puissance 100 qui fait ce nombre ridiculeusement petit. Et donc, on se dit que la meilleure stratégie pour eux encore, c'est peut-être le suicide. Alors, là, évidemment, ce qui est absolument merveilleux dans cette énigme, c'est qu'elle contredit tout à fait ce qu'on est en train de penser. Et donc, la question... Que je vais vous poser, c'est de montrer qu'il existe en fait une stratégie qui permet aux poulets de survivre avec une probabilité qui est supérieure à 30%. Donc on passe de ce nombre ridiculement petit à 30%. Et 30%, bien sûr, c'est plus petit qu'un demi, hein. il faut au moins qu'un poulet survive, et là, un poulet tout seul, sa meilleure stratégie, c'est le hasard. Mais c'est plus grand que un quart. Et ça, c'est juste la probabilité que deux poulets avec une stratégie naïve survivent. Donc c'est vraiment admirable comme résultat. Alors, pour ceux qui ne veulent pas connaître la fin de l'énigme, hein, euh, ils peuvent stopper la vidéo maintenant s'ils sont en ligne. Mais maintenant, je vais vous donner la solution après cette seconde de pause. Alors, quelle est la solution La solution, c'est la suivante. Chaque poulet va commencer par ouvrir la boîte avec son premier numéro. Donc, le poulet 1 va ouvrir la boîte numéro 1. Si la boîte contient le numéro, il a gagné. et Il peut même s'arrêter là et passer dans la pièce à côté. Sinon, la boîte contient le numéro d'un autre poulet... Et il va en fait aller à la boîte qui représente ce numéro. Et on va répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce qu'on ait le succès ou à ce qu'on ait ouvert les 50 boîtes. Alors voilà un exemple avec 8 boîtes pour reprendre cette stratégie. Donc on a le droit à ouvrir 4 boîtes. Donc le poulet 1 va ouvrir la boîte 1, il trouve le numéro 7. Du numéro, il va aller à la boîte 7, il trouve le numéro 5. Puis il va aller à la boîte 5 et là il trouve le numéro 1. Donc en ouvrant 3 boîtes, il a gagné. Et on se rend bien compte qu'en regardant le problème sous cet angle, on voit que les numéros des boîtes et les numéros des, euh, des poulets forment une permutation. Et donc que les poulets, avec la stratégie qui est présentée ici, vont survivre, si et seulement si la permutation ne contient que des cycles de longueur inférieure ou égale à 50. Alors pour conclure, bah, il suffit de compter en fait, combien il y a de mauvais cycles. Donc on, comme on le sait, hein, toute permutation peut être décomposée en cycles à support disjoint. Et maintenant, on va compter, donc, si on a une permutation de 1 100 qui contient un cycle de longueur L strictement supérieur à 50, il ne peut pas contenir de deuxième cycle de longueur L strictement supérieur à 50. Donc, on va pouvoir ainsi répartir les éléments dans des boîtes disjointes. Maintenant, comment est-ce qu'on construit un cycle de longueur L Il faut déjà choisir les éléments de ce cycle, il y en a L parmi 100, puis il faut écrire ce cycle, alors, il est unique au décalage près, donc, en fait, on a L factoriel, manière de le définir, divisé par L, donc L moins 1 fac ma factoriel, manière de le définir. Et enfin, une fois qu'on a ce cycle, eh bien, il reste 100 moins L nombre qu'on arrange de manière euh, comme on veut, donc ça fait 100 moins L factoriel. Si on met tout ça ensemble, on obtient ce nombre-là, 100 factoriel divisé par L, et la probabilité de gagner donc 1 moins 1 sur 100 factoriel fois la somme de tout ça, et on trouve le nombre magique de 0,31. Voilà, merci.